Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort des fils de Job, un homme si intègre Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de ses pâtres Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de ses animaux, la destruction de tous ses biens cette question est fondamentale pour comprendre le parcours spirituel de tout croyant. Dieu est-il vraiment responsable de ce qui est arrivé à ses enfants? Dieu est-il responsable, réellement responsable, de ce qui est arrivé à ses pâtres et à ses animaux? Pour le comprendre, nous allons avoir recours aux révélations de d'Ézéchiel qui nous permettent de mieux être introduits dans le discours hermétique que Dieu adresse à, à, à Job. Parce qu'il n'est pas du tout facile de comprendre tout ce que Dieu dit à Job. Ézéchiel reprend pratiquement le discours de Dieu. En remplaçant la figure de Bémos, la créature, par le chérubin protecteur. Dans son livre au chapitre 28, versets 13 à 16, Dieu a dit à Job que Bémos est sa première œuvre. Ézéchiel confirme ces propos du Seigneur quand il dit au verset 13 que le chérubin protecteur était dans le jardin d'Éden au milieu de pierres précieuses. Là, nous n'avons pas seulement que le bronze, nous avons toutes sortes de pierres. Pourquoi toutes sortes de pierres? Parce que les dieux ont leurs pierres les anges ont leurs pierres, les hommes ont leurs pierres. Notre nom est écrit, le nom de chaque créature est écrit sur des pierres précises. sont propres à leur nature. Et ce trésor qui recelait toutes ces pierres était gardé un chérubin appelé par Ézéchiel le chérubin protecteur. Comme nous l'avons dit, Bémos gardait le trésor caché dans l'espace-temps. Au verset 14, il dépeint le chérubin protecteur comme une créature qui a des ailes levées. C'est-à-dire... Que Béhémos, le chérubin, protégeait du trésor comme une poule protège sa couvée. Et au verset 15, il montre Ézéchiel nous montre le parcours intègre du chérubin protecteur bien avant sa chute. Donc, nous constatons. Dans le livre de Job et dans le livre de d'Ézéchiel, que la bête était en réalité un chérubin qui protégeait les trésors cachés. Et Dieu, dans le livre de Job, au chapitre 40, verset 15, dit au juste. Tu vois, Béémos que j'ai créé comme toi. Comment Dieu peut-il comparer Job à Béémos Parce que nous avons le même, la même structure spirituelle. En Béémos, nous avons les intelligences intrinsèques de tout esprit de domination. Nous avons l'intelligence intrinsèque des hommes, l'intelligence intersèque des dieux, des âmes, des anges. Job, pendant qu'il adorait Dieu, rassemblait dans son corps les quatre figures dont nous avons parlé. La figure du taureau, de l'homme, du taureau, du lion et de l'aigle. à tel point qu'il est devenu un chérubin, que c'est formé en lui un chérubin protecteur, protecteur de la richesse qui est en lui, du trésor qui est en lui. Et ce chérubin est un chérubin né de nouveau. Le premier, la première œuvre est le chérubin protecteur que nous retrouvons dans le Jardin d'Éden. Le chérubin né de nouveau est le chérubin que nous réussissons à à avoir en nous, tout au long de notre parcours spirituel, tout au long de notre nouvelle naissance. Et nous voyons Job qui offrait chaque jour des sacrifices à Dieu, chaque année des sacrifices à Dieu, à tout moment des sacrifices à Dieu. Quand il constatait que ses, ses, ses enfants déviaient un peu de la voie de Dieu, il offrait à Dieu des sacrifices pour les sanctifier. Et lui était devenu un chérubin. Il avait en lui un chérubin protecteur. Protecteur du trésor qui était en lui-même. Et que Béhémos ne pouvait pas atteindre. Béhémos ne pouvait pas accéder à ce trésor. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était protégé par Dieu lui-même. Et quelle est la différence subtile entre ce chérubin protecteur la première œuvre de Dieu est Job, qui est un chérubé, né de Dieu. La première œuvre de Dieu utilise son pouvoir sans l'autorisation de Dieu. Alors que Job se soumet à Dieu en toutes choses. Comme Jésus lui-même l'a dit, il dit, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui agit. Voilà la différence subtile entre le chérubin, premier œuvre de Dieu, et le chérubin que nous formons en nous quand nous naissons de nouveau. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur qui doit décider pour nous. Mais une chose essentielle que nous voyons dans le livre, dans le premier chapitre de Job, c'est que Job est un homme tourné vers Dieu, totalement tourné vers Dieu, pendant que ses fils festoyaient. Voilà la cause profonde de ce qui leur est arrivé, et se complaisaient dans les délices du monde. Et à ce point, personne ne peut sauver l'autre sans sa participation. La foi est une adhésion personnelle à Dieu. L'un sera pris, l'autre laissé, comme le dit comme le dit le Seigneur Jésus. Votre enfant sera pris, vous laissez, ou vous prie, votre enfant laissé. Chacun est responsable de sa foi. Chacun est responsable de sa construction personnelle, sa construction spirituelle personnelle de sa nouvelle naissance. Personne ne peut le faire à votre place. Et Job ne pouvait pas permettre la nouvelle naissance de ses enfants sans leur participation effective. Il était un modèle de foi pour eux, mais il leur appartenait, eux, de naître de nouveau. Il en était de même de ses pâtres. Quand vous travaillez, on vous confie un travail, vous devez remercier Dieu pour ce qui vous a été donné. Les pâtres, même s'ils étaient au service de Job, devaient se tourner vers Dieu et lui dire merci. Adorez Dieu pour le travail qu'ils ont. Au lieu de médire, au lieu de maudire, de médire des autres et de maudire. Le, le patron ou de maudit le chef, priez parce que Dieu vous a donné du paix. Priez pour conserver le paix que Dieu vous a donné. Tout ce que vous recevez vient de Dieu. Le travail des pâtres vient de Dieu. Le bien que les enfants ont vient de Dieu. Job le reconnaît. Il se tourne vers Dieu. Mais nous ne voyons pas les pâtres, nous ne voyons pas les enfants faire pareillement. Ils festoyaient. Ils se retrouvaient et fêtaient. Quand la tempête, suscitée par Béhémos, se lève, personne ne peut résister, sauf ceux qui ont autour d'eux le bouclier du chérubin protecteur. Et le chérubin protecteur est différent de l'ange gardien, parce que le chérubin protecteur est la force qui est liée à, à l'émotion du juste à l'émotion profonde du juste. Une personne qui, se, qui, qui est élevée spirituellement, qui se fâche avec une autre personne, peut lui faire du mal. Si une personne qui est élevée spirituellement, qui a son chérubin protecteur, dans sa pensée, décide de faire maudit l'autre, se met en colère contre l'autre, ce dernier peut en mourir, il peut avoir un accident, il peut se faire du mal. Voilà pourquoi, il est dit que celui qui se met en colère contre son frère est un assassin. Parce que le chérubin qui est en vous est comme une bête, un animal qui est en vous. Que Dieu seul peut dompter. Et si vous vous énervez, eh bien, votre esprit agit, votre chérubin protecteur agit. Automatiquement. Voilà pourquoi nous devons toujours nous tourner vers Dieu pour qu'il donne cette force qui est en nous. Ce n'est pas l'animal la force, comme on le dit, le mal qui est en nous. Non, c'est une force redoutable qui est en nous qui, nous, qui protège notre vie, mais qui nous défend comme un chien qui défendrait son maître. Voilà comment cela se passe. Et c'est ce, ce berger allemand de Dieu, disons, qui protégeait le trésor, qui a été détourné par le premier des anges, qui lui a donné au lieu d'une nourriture saine, qui ne l'amène pas à aimer la chair de l'homme, lui a donné la chair humaine, pour que ce chérubin protecteur se mette à son service et désire désormais la chair. Voilà pourquoi au verset 16, Ézéchiel nous parle du grand commerce qui a été à l'origine de la violence qui est dans le chérumain protecteur. Et c'est ce commerce-là qui permet au prince, au roi de ce monde de s'asseoir dans le trône de, de, de, de, de, de, de, de Bémos, dans lequel Dieu n'a pas voulu s'asseoir. Voilà pourquoi la, la complainte qu'Ézéchiel qu prononce le roi de tir dit que le roi de tir se mesure à Dieu parce qu'il est assis dans le trône de Dieu qui se trouve dans les mers. Quand on parle donc du commerce, du chérubin protecteur, on veut parler de la, de la prostituée, de la bête qui se prostitue, de la bête qui fait du commerce, qui marchande, qui demande au prince de ce monde, qui veut le pouvoir, la gloire, le sang, pour pouvoir s'asseoir dans le trône de Dieu qui se trouve dans les mers. Voilà ce qui se passe. Et donc, les enfants de Job, les enfants du juste, peuvent mourir s'ils ne naissent pas de nouveau. le serpent de bronze dressé sur le poteau est comme Job et est Jésus. Celui qui regarde vers Jésus, qui s'identifie à lui, ne meurt pas des morsures de Bémos, du chérubin protecteur et des fils de perdition. Voilà la raison profonde de la mort des enfants. Et Job après, il a eu de nouveau sept, dix enfants, dont sept garçons et trois filles. Ils sont morts sept enfants, sept garçons et trois filles. Après l'épreuve de Job, il a, eu, il a pu avoir de nouveau encore sept enfants et trois filles. Pourquoi Parce que les intelligences intrinsèques qui viennent de Dieu, retourneront à Dieu. Aucune de ces intelligences ne se perdra. Si à nous, on donne, on donne un don, et ce don, nous ne l'avons pas à l'intérioriser, à faire la volonté de Dieu, mais cette pierre nous est retirée et est donnée à celui qui fait fructifier ce don. C'est ce qu'a connu Judas. Judas qui suivait Jésus, l'un des apôtres, réunit Jésus, réunit son maître, le vend à ses adversaires, à ceux qui lui veulent du mal. Et que se passe-t-il Judas est retiré, il ne fait plus partie des princes de l'église, des princes du royaume des cieux. Et sa pierre, ses biens sont confiés à Matthias. Et voilà que le jour de la Pentecôte, Dieu écrit son nom dans les apôtres qui ont combattu le bon combat jusqu'à la fin. Donc il faut, nous, il faut que nous comprenions que nous avons un parcours spirituel. Et nous devons emprunter ce parcours spirituel jusqu'à la fin. Jean-Baptiste nous dit que nous ne recevons rien de nouveau, rien en plus de ce qui nous a été déjà donné. Donc nous avons un parcours spirituel. Si nous réussissons à tenir jusqu'à la fin, nous recevons la couronne de gloire. Si nous ne réussissons pas à tenir jusqu'à la fin, si nous réunions Dieu, ce qui l'intelligence intrinsèque qui doit habiter en nous, qui doit demeurer en nous, est confiant à une autre personne. Et cette intelligence intrinsèque connaît son pèlerinage sur la terre et retourne à Dieu. Donc, tout ce qui est à Dieu retourne à Dieu. Il ne perd rien de ce qui sort de lui. Aucune intelligence intrinsèque ne sera perdue. Voilà ce qu'il en est de notre parcours spirituel. Dieu ne se complait pas, ne nous demande pas de nous complaire dans la souffrance. Et nous, il nous dit de comprendre simplement que tout est grâce. Et nous devons regarder vers le serpent de bronze pour connaître nous aussi l'exuviation. Si nous refusons d'exuvier, alors. Nous sommes, au, nous sommes à la merci des serpents venimeux qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous enlever la vie. Malgré les prières de nos parents, malgré les prières de nos frères et sœurs, si nous ne portons pas notre croix à la suite de Dieu, eh bien, nous périrons. Voilà la raison profonde de la mort des enfants de Job.